Bonjour Claire. Bonjour Anthony. Alors il y a une, une grosse actualité dans l'alimentaire avec Carrefour qui vient de, de, de racheter une start-up de distribution mmh. de paniers repas à domicile. Mmh. Euh, on voit que, que, les, que les géants de l'alimentation ont besoin finalement de, de ces start-up innovantes. Effectivement Anthony. Ce qu'on voit c'est que les grands groupes pour améliorer leur expérience digitale cherchent à faire des partenariats. Et euh, on l'a vu nous dans le fondre steam rock en février puisque la plus forte performance du portefeuille c'est grubhub qui a pris plus de 37% à l'annonce d'un partenariat avec young brand la maison mère de pizza kfc taco bell et qu'est-ce que fait ce partenariat c'est très simple Eh bien c'est un partenariat qui permet euh, à tous les KFC Taco Bell sur le territoire américain de profiter de l'application Grubhub de livraison à domicile. Donc quand vous voudrez un KFC euh, dans le Missouri, vous pourrez aller sur Grubhub pour le commander. D'accord, euh, ce n'est pas ex exclusif à, à ces marques-là, hein. c'est vraiment une façon générale. Grubhub est vraiment le premier acteur de livraison à domicile euh, euh, aux états unis donc un peu comme l'AloResto américain, mmh. mais avec une part de marché de plus de 45%. Donc euh, le premier acteur le plus important qui, a, qui offre une très bonne expérience à ses clients. Alors pourquoi ils ont choisi cet acteur-là euh, plutôt que d'autres acteurs euh, comme Uber ou Amazon qui sont déjà aussi bien installés et reconnus sur, sur le marché eh bien, parce que Grubhub offre la meilleure expérience du point de vue du client. Nous, c'est pour ça qu'on avait sélectionné. C'est-à-dire que dans nos enquêtes, Grubhub ressortait comme ayant l'expérience client la plus simple et était la plateforme préférée des Américains pour commander à manger. Ah oui. Dans les grandes villes, on ne, on ne se fait pas livrer quelque chose, on commande un Grubhub. Et c'est le cas pour euh, le petit resto chinois de quartier, comme bah, maintenant, euh, si vous voulez quelque chose de plus conventionnel, comme un KFC. D'accord. Et, et vraiment ce qui est très intéressant, c'est que du point de vue du client, il euh, n'y a pas photo. Grubhub se place bien devant, et ça se traduit dans ses chiffres puisque Grubhub a plus de 45 de part de marché, ce qui est un chiffre fois plus élevé que son principal concurrent et euh, c'est pas une toute petite startup puisque elle livre plus de 14 millions de repas en 2017 et effectivement ce n'est qu'un début puisque elle n'est pas elle ne couvre pas encore tout le territoire américain. D'où ce partenariat. Effectivement d'où ce partenariat qui permet à Grubhub d'acquérir de nouveaux clients mmh. euh, quasi gratuitement puisque euh, tout le monde connaît KFC euh, tout le monde connaît les marques de bien Par contre euh, c'était assez compliqué de les commander sur Internet précédemment. Et donc les gens vont venir commander via la plateforme GrowBub, connaître la qualité les simplicités de, de, de, de mmh. et la simplicité de l'application, et le lendemain pouvoir euh, et avoir envie de recommander sur la plateforme, mais cette fois euh, d'autres choses. Alors d'un point de vue boursier, quelle est l'histoire de, de, cette, de cette valeur Vous l'avez dit, c'est la meilleure performance en février, mais l'histoire récente, euh, qu'est-ce que ça a montré et bien, Effectivement, ce n'a pas toujours été le cas. Et en particulier, il y a un an, euh, en février 2017, ça avait été la pire performance du fonds. Ça avait perdu plus de 20% à un moment où le marché américain encensait les techs et en particulier euh, encensait le, ses concurrents comme euh, Amazon, euh, Amazon Restaurant. Et donc, euh, le marché ne croyait absolument pas à l'histoire de Gordon. Mmh. Et à cette époque-là, ce qu'on a fait, ben, on a écouté les clients, on a regardé et euh, ce ce que nous disaient les clients, c'est qu'ils préféraient commander sur le grand œuvre Et donc, on a profité de cette irrationalité de marché pour renforcer la valeur. D'accord. Et depuis, ça a pris des mains Et depuis, écoutez, on était au-dessous de 40. Maintenant, ça vaut 110. Ah effectivement. Comme quoi, écouter les clients, ça permet de déceler des pépites et des boîtes en devenir C'est bien le centre de notre stratégie de Merci beaucoup Claire. Merci à